Alors, je vous propose de vous retrouver ici euh, sur le déballage donc de notre première commande chez Cocopéli. Hein, commande réalisée pour nos premières graines, euh, destinées, bien évidemment, à rejoindre le, le potager en devenir. Ouais Voilà, donc c'est du papier bulle, hein, c'est très bien emballé. Alors, on va retrouver ce qui semble être le, le bon de, de livraison. Ouais, c'est bien ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite euh, Alors, là, c'est le... Ouais, d'accord. C'est un document donc, qui va proposer l'adhésion euh, à l'association Cocopeli. Euh, C'est une manière un peu de, de militer et de promouvoir, disons, euh, l'utilisation de graines euh, reproductibles plutôt que de, que de graines hybrides, un hein, type F1 qui, qui qui ne le sont pas reproductibles. alors ensuite on a un petit peu de documentation donc euh, sur les semences biologiques reproductibles, euh, oui d'accord on présente un peu l'association à travers ça, documentation publicitaire euh, j'allais dire classique on retrouve ensuite les graines parfaitement bien emballées c'est une bonne surprise il euh, n'y a pas à dire euh, voilà on va retrouver euh, des petits sachets individuels là c'est très très bien euh, dans ce qui me semble être d'ailleurs du papier recyclé, alors carotte violette, ok, on va retrouver en dessous le nom de la variété, et puis euh, effectivement les informations là qui ont été tout à fait euh, décisives pour nous aider à choisir parmi les nombreuses variétés proposées, c'est vraiment très bien, on les retrouve là euh, sur l'enveloppe, c'est vraiment une bonne chose. Et au verso on va retrouver les informations qui nous permettront à nous de semer dans de bonnes conditions. N'oubliez hein, euh, pas qu'on qu découvre complètement la pratique du potager, donc c'est quelque chose d'important quand même. Euh, ces informations, il n'y a aucun doute, vont pouvoir nous aider, en plus des conseils qu'on pourra avoir euh, par ailleurs, à semer euh, dans de bonnes conditions. On va d'ailleurs aussi euh, retrouver dans le bas l'année de récolte, ça c'est vraiment très bien, hein, ça figure dans le bas de l'enveloppe, ainsi que la durée germinative, donc ici 5 ans, euh, alors on ne parle pas de la faculté germinative, mais je pense qu'on doit être proche à mon avis des, des 100% là, hein, dans, dans, dans, dans ce cas précis. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite Nos tomates, ok, mi-saison. Alors, il y en avait une autre variété hein, qui avait été commandée, d'ailleurs. On les retrouvera sans doute euh, un peu après. Euh, toujours aussi bien, euh, aussi bien emballées, hein, sur le même modèle que, que les carottes qu'on vient de voir. Ensuite, euh, les petits pois, d'accord. Donc, une enveloppe un peu plus importante, cette fois. A euh, noter que là, on ne compte pas les graines, mais c'est en grammes. Hein, le... Voilà, la distribution, se fait en grammes. Les haricots, très bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai après Les navets, oui, d'accord. Des, des graines assez fines. Hein. Euh, le basilic, ouais, là, c'est pareil, on ne les sent pas sous les doigts, les graines. Hein. Les autres tomates, l'autre variété de tomates, très bien. Les choux rouges, ouais, bah on retrouve tout à fait la commande réalisée, c'est normal, vous allez me dire. Les côtes de bête, ok, très bien. Les épinards, d'accord les betteraves rouges, ah, avec des graines un peu plus grosses, j'aurais pas cru dans le cas des betteraves, les graines sont assez grosses. Et ensuite le piment doux, c'est-à-dire le poivron, d'accord, euh, les aubergines et pour finir les courgettes. Bon, c'est très bien, voilà. Tout est parfaitement bien emballé, prêt à patienter jusqu'à la période de semis. Alors, acheter ces graines chez Cocopelli, c'est un acte militant, comme je vous le disais en préambule. Les graines sont peut-être un tout petit peu plus chères que chez un semencier classique. Néanmoins, elles présentent un avantage tout à fait intéressant, c'est le fait d'être reproductible. Vous pouvez récolter les graines de vos cultures et les semer de nouveau sans aucune difficulté. Ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Par ailleurs, pour le prix d'une adhésion à l'association Cocopelli, c'est-à-dire euh, à partir de 20 euros pour l'année, eh bien, euh, les graines euh, qui sont euh, en vente autour de 3,40 euros, si j'ai bonne mémoire, euh, le sachet et eh bien euh, vous les trouverez avec 50 centimes de réduction hein, ça descend donc à, à 2,90 euros le sachet on se rapproche là euh, clairement du où on retrouve même peut-être euh, le prix qu'on va avoir chez un chez un semencier classique hein. voilà tout est prêt hein. c'est vrai qu'on est pressé un petit peu de pouvoir les semer hein, quand je vois euh, voilà les petits pois par exemple euh, dont séverine raffole euh, Bon bah non, il va falloir patienter. Il n'est pas encore temps. On va attendre un peu avant de, de mettre ça en terre. Et puis euh, je suis certain qu'avec avec Cocopelli, euh, ça se passera très très bien. Euh, enfin, voilà. Pour le moment, on est tout à fait séduit euh, euh, par le par la manière dont le, la transaction s'est passée. Ça a été très très vite. Et puis euh, la qualité aussi de, de l'emballage. Hein, euh, voilà, qui est sûrement un gage euh, de qualité future pour les voilà, pour les graines elles-mêmes et les variétés donc qu'on nous a proposées. Je vous dis à très bientôt, au potager qui dit non.